Et salut à tous c'est Skypiret, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Donc euh, à la base je voulais la faire sur euh, Survival Modecraft euh, Mais bon En fin de compte je l'ai fait, bah, euh... euh, fait sur un parce que et ça lag un peu Je l'ai fait sur un parce que la indice est sorti au petit fine et tout machin Donc moi bah, je suis content euh... et puis euh, aussi, euh, en fait Attendez, 30 secondes. Voilà, oui. Aussi, en fait, euh, juste. Oh! Euh, le jeu, là, j'étais sur Minecraft.net pour voir s'il y avait des nouveaux trucs ou des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que le jeu coûterait coûtait 4 euros plus cher. Là-bas, c'était 19,90 euros. Non, c'est 23,95 euros. 4,05 euros. Voilà. Donc, les gens qui l'achètent maintenant se font absolument. On peut pas l'ouvrir. Ils se font absolument baisse. Bon, bref. Euh, donc, on va se faire un petit, euh, une, ouais, une petite partie. Euh, bah, à la base, je vais faire du l'UHC. Je mais bon, vu que j'ai dit... On restreint les vidéos, s'il vous plaît. J'ai une connexion de merde. Après, ça va être la galère. à Upload. Ce qui fait qu'on va faire un... UHC je run. C'est bien connu. Coucou. Hop. Ouais. Voilà, donc euh, bon, c'est du staff, des familles. Euh... Ouais, hop, on va faire un nuage serein. Il hum. faut juste attendre qu'il y ait un petit peu de gens. Ce qui va pas être euh, super long, parce que bon, l'autre fois, je l'ai vu, il y avait 1000 joueurs en nuage serein, au oh, calme. Oh. Mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il fout de l'autre côté, lui What Quoi Qu'est-ce qu'il fout de l'autre côté D'accord. Je n'ai rien compris. d'épilepsie pour ceux qui regardent les blocs oui oui oui mm -hmm. alors en fait le 0-0 c'est une forêt et une plaine un petit arc ne serait pas de refus c'est quoi ça du Redstone de loin. Hop. Oui. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Le truc est décalé. What? Qu'est-ce que je foutais dans le mur merci aller l'Australie Ah c'est pas euh... bah, si je crois c'est pour l'euro bon bref j'en ai aucune idée je regarde pas l'euro moi enfin pas trop en tout cas oh il y avait quatre bûches normalement je me suis fait un petit peu rouler bon c'est pas grave hop Allez, donne-moi des pommes. Des pommes d'or. Ah d'accord, cet arbre m'avait volé mon bois. On va peut-être se faire une petite hache aussi. Vous êtes vulnérable aux dégâts. un petit peu toi t'es nul oh la chance pomme d'or enfin je sais même pas trop si c'est de la chance j'ai fait une partie il y avait trois pommes d'or qui avaient hop dans trois pommes d'or et j'avais quatre pommes rouges je sais pas trop si c'est de la chance mais euh... voilà on a cinq pommes c'est plutôt pas mal La 7, petite huitième enfin euh, une petite huitième rouge ouais hop là nickel alors donc c'est bien euh, ouais hop alors ça c'est nul voilà Ok, nickel. Euh, canne à sucre. Je vais voir du jaune là-bas. C'est quoi Ah, canne à sucre. C'est bon. On démarre bien le game. Attends. Hop. Hop, hop, hop, voilà, c'est nickel, alors, une euh, petite grotte ce serait pas de refus, Attends, des petites vaches d'abord, elles sont pas petites, elles sont plus grosses que moi, mais euh, des vaches, t'es moche, oui, bien sûr, c'est, euh, vu que le serveur est en A8, enfin, j'accepte l'indice, mais vu que le serveur est en A8, euh, pour les plus petites versions, et eh bah ben, tu te bats comme en A8, Nickel, une grotte. Mmh, J'ai mis aussi une chose très intéressante en 1.8 au petit fine. Le Dynamic Light. C'est pas les shaders. Pas déconner non plus, ça l'agré un petit peu beaucoup. Voilà, tout cool. Ouais, on est bien. On est plutôt vraiment beaucoup bien, ça se dit pas. Hop, on va juste mettre une torche là. Voilà. Ah alors on va te faire... Ok, j'ai un stack. On va te faire ça. Ça, ça, hop. Pourquoi j'ai fait des barrières Mais quel con Oh là là, quel con Bon, bref. Hop. Là, ça, ça. Hop, ça. Good. Alors, hop, ça dégage. D'ailleurs, les barrières, ça dégage aussi. Euh, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Et euh, ça, on garde. On peut même déjà faire. Mon... Viens là, toi. Mais, putain. Il faudra un petit peu de fil aussi. Il faudra que je trouve du mouton. Et ce qui est bien avec un petit render distance, c'est que tu vois que... Oh tiens du diams. Et bah c'est bien. On démarre bien les games. Attends. Alors juste un truc. Il n'y en a pas derrière, c'est bon. Je peux continuer, ça m'aurait pesé sur la conscience. Ok, c'est cool. Un petit peu de ça. J'entends très bien qu'il y a des mobs. Et je flippe ma race parce que je déteste avoir des mobs quand je mine. Et vu que je sais pas me battre... Ok, alors. On va mettre une lumière. Dans Minecraft, de base, ils disent... Ouais, les mobs, ils ont peur des lumières. Mon cul Allez, c'est parti. Et de 1. Et puis, il bah, y en avait qu'un. Ok, ta bouche le squelette. Oh, à 9 On est chaud pour y aller ou pas Moi, je suis pas super chaud. Oh, bah tiens. Je suis peut-être un peu chaud en fait. Faudra un troisième, voilà. Nickel. Ok, on y va. Putain mais, mais c'est chat quoi C'est chat putain Heureusement que j'ai pas de meuf hein On va croire que je la trompe après Okay. Il est où l'autre là? Je suis allé monter au-dessus. Je te parie les monter au-dessus. Non. Ok, c'est cool. Il a été vidé. J'ai actuellement le seum. C'est pas grave. On peut s'enchanter quand même. Et on peut se faire. Et c'est juste comme ça en fait. on va se faire un épée en diams, attends plastron diams, épée diams ok, plastron diams protect 1, épée diams sharp 1 protect 1, protect 1, protect 1, hop hop hop hop hop, c'est cool. Ah là, voilà, on est bien à part en or. En plus, je peux même pas me faire de potion. Mais putain Glisse de mes couilles. Sharp 1. J'ai du melon. Oh J'ai des bouteilles d'eau. Putain, j'ai quoi Il faut que je descende en bas. Par contre, ils ont changé les heures. Je trouve plus classe. Non, en fait, c'était pas du tout là qu'il fallait passer. Hop. Viens là que je te nique. Ah oh. Ah, ah. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, j'ai plus d'eau. Adieu. Pourquoi Mais je suis con. Je me suis mis dans la lave. Oh là là. Oh là là. Oh choqué, oh, déçu là. Oh là là. Oh, mais le Sum International. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère quand même que cette vidéo un peu courte euh, mais bon si c'est le cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter en me disant ouais hey, t'es nul non, je déconne, à la commenter, à la partager puis à vous abonner puis tout ça bon voilà tu connais le truc et moi je vous dis Ah, je vous dis quoi Je vous dis Salut à tous, c'était Sky Spirit